Je ne sais pas si Bombé TV. Bombé TV. Et ça, Bombé, tu es. Je bombé sais mais il y a TV de oui, mathabat. Il y a un bombe shell, TV tv TV, TV tv na TV Kaka, a de sabonner un de de vous ne vous de la de pas la la Monsieur Yves a est là ce soir, pas encore. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter un autre journaliste. Il fait, à travers sa voix, il apporte beaucoup de joie sur les antennes de la RTGA. Il essaie de nous motiver sur Botez.cd. J'appelle mon ami Jamel Tabou. Est-ce qu'on peut encourager Jamel Tabou Ce soir, Jamel Tabou qui va nous dire clairement qui remporte ce prix meilleure émission de divertissement. Euh, bonsoir à tous. Euh, D'abord, j'aimerais quand même féliciter les organisateurs, c'est vraiment important. Merci. Merci à Et le gagnant d'émission qui remporte, c'est Mathilde Moukouméti. Mathieu Moukouméti <rires> remporte la quatrième meilleure émission de divertissement. On retrouve sur le On maquine moi. DJ moi, musique, mon ma Maquine, Eh non, j'avais mis la Bible. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un mot également On peut participer à la machine. Moi, Moi, Moi, il et là, on va le met exactement, on va bien, mais mmh. ça va vraiment Ok. zati. Mmh. Right, donc, merci guys. Merci, merci. Et les amis, l'homme de l'évangile, qui fait également partie des nominés ce soir. A Décoré, meilleure scène dramatique. Une meilleure scène dramatique. Est-ce qu'on peut avoir des nominés scène dramatique de nos auditions la troisième édition, nous allons réinviter euh, sur ce podium la Costa Montina cet artiste pétri de talent, cet artiste audacieux, le seul de sa génération à oser choc Vous en, avez Vous en avez deux. Alors, nuance est dramatique. Alors, nous avons deux papiers. Lequel Ce sont les deux gagnants Ah, il y a eu deux gagnants pour cette catégorie. Merci. Voilà, wow, des manières très exceptionnelles. Ça se passe avec la langue de mon Calmez-vous. OK. Ma bah, comédie, on va gagner. Ah, oui. <rire> Et cette fois-ci, ça se passe avec la langue de Bakalsa. On ne pas, j'ai ai Bon, voilà. Euh, la première scène, euh, meilleure scène, sacrée, meilleure scène dramatique, décernée à Alain à Mabana. Avec euh, le film La loi du Cosmos. Alain Mabana qui remporte à travers euh, le film La loi du Cosmos. Je pense bien vous présenter ce soir. Alain Mabana. Voilà. Et nous avons. Et nous avons la deuxième. La deuxième meilleure scène dramatique. La deuxième meilleure scène dramatique. <rire> Toujours avec. Euh... Avec le même film, la loi du cosmos, cette fois-ci, décerné à l'intraitable ursule Pécham. Urcile Pécham, la Line. de la vie. ce soir, je pense bien que vous allez euh, repartir avec le deux trophées parce que c'est sort des enfants de la maison. Le 2, merci. C'est pas pour rien qu'on appelle l'icône. Lui, c'est nos ce frère, et ce sont ses enfants qui continuent à faire sa fierté. Merci, papa, et vous, merci à tous ces artistes. Merci pour ces deux trophées qui rentrent à la maison, s'il Meilleure Mais catégorie, scène d'humour. Nous allons découvrir à travers la vidéo. de la catégorie meilleure scène d'humour. Édition. Afin de découvrir la meilleure scène du monde, nous avons invité également cet artiste qui nous a fascinés, en tout cas pour nous qui avons évolué avec le théâtre populaire. Il avait toujours des adages euh, à travers sa bouche. Moi je me rappelle bien d'un de ces adages qui disait « tout ce qui bébé ». Alors maintenant j'ai terminé avec vous, nous notre bata Wazali. sous vos applaudissements Willy Mambou ce soir avec nous. Alors courage, j'ai accepté de faire ce déplacement, question de, de nommer des artistes, car c'est si encore et toujours un artiste, Willy Mambou, que nous avons découvert à l'époque avec Elis Maître Pag, ça fait beaucoup de bien. Pourquoi Willy vous avez un micro de l'autre côté Catégorie, meilleure scène d'humour. Il y en a deux. Il y en a deux en plus. Ok. Vous avez un micro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Les qu'à Chéri Kaptouma. Chéri Kaptouma qui remporte... Le trophée de la néance du jour, on pourra voir l'artiste, mesdames et messieurs. Je ne pas tourner ce soir. Nous avons un deuxième gagnant. Le deuxième, c'est Décor Hillou. Décor, avec sa voix cassée, ne cesse de nous emporter par son avoir fait je vous bien représenté ce soir par Maman Trista. Merci beaucoup. Décor. Merci. Merci, Chérica. Merci. Alors, Chérica, ça monte. Nous voulons avoir tes impressions. Rapidement. Merci, Papa Pour vos votes. Et vous savez quoi je veux dire Parce que là, j'ai le parti qui est un seul Et il s'appelle Sima. Et là, j'ai fait un clin au grand roi du royaume Kokambala. Merci, merci, cher Déclar. Merci. Je vous sans plus tarder, nous poursuivons avec euh, la catégorie « Révélation de l'année yeah. ».« Révélation de l'année » pour la troisième édition de Tony Gara, de dit Bida. Est-ce qu'on peut découvrir les nominés De l'année. Pour ce faire, je vais inviter cet artiste qui a pratiquement 40 ans. Il a découvert euh, cette fois-ci 40 ans de carrière. Ce n'est pas son âge. Hein 40 ans de carrière, il a commencé en 1967. Papa Kofi. Respectueusement, nous allons nous remercier vous découvrir le prix de la révélation de l'année. À un certain moment, il faut passer le flambeau. Et qui, qui, qui, qui pourra tenir ce flambeau et, et encore plus beau. Bonsoir. La révélation pour cette troisième édition, décernée à... Sylvie, Sylvie qui remporte le prix de Rendellation de la Lèvre ah ouais. de pour la troisième édition de Zondi Award. Ah ouais. Merci Sylvie <rire> et les mains de Kofi Funda pour recevoir pour trophée troisième édition de Zondi Award. Merci. Merci Sylvie, est-ce qu'on peut avoir... Ça baisse. <rire> Merci. Ça c'est un papa et sa fille. Merci. Sylvie, nous voulons t'écouter rapidement. Merci pour ma copie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce sont des efforts fondés pendant tant d'années et aujourd'hui de fruits et de noms papa. Je dis merci à Mme Péline d'Alcanzan, maman de la région pour cette occasion. Et je dis euh, merci aussi à papa de Nuswanzan et à tous les fans qui m'ont soutenu. Vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup à part le en fait qu'elle a du talent, elle a la voix, elle a la présence, elle est belle. Merci. Merci Sylvie. Nous, nous poursuivons cette fois-ci avec la catégorie prix de la relève. À travers les... Pour découvrir ce prix, nous allons inviter le président Bobo Manuka. Le président n'est pas là ce soir. Non. Le président Bobo n'est pas là ce soir. Alors pour découvrir le prix, nous allons donner l'occasion à ce barbu de remettre, parce qu'il a fait un, du bon boulot, il continue à en faire, un paroquet au Si vous pouvez vous honorer ces artistes qui viennent après vous et qui vont, je pense, bien à leur manière garder encore le flambeau toujours toujours toujours du coup nous allons découvrir de l'autre côté est-ce qu'on peut avoir le suspense avant de découvrir rapidement ce prix car ça a pris à pourrir papa roc papa roc il nous peut un peu garder le suspense encore ah oui, tu as raison parce que euh, le nom n'est pas très... Vous <rire> êtes bien habillé ce soir. Vous hein. êtes très bien habillé ce soir. Merci beaucoup. Qui vous a dit Moi. Euh... Il n'est pas la plume. Ce soir, monsieur non, le maître, oui. monsieur... enfin, maître Elomé qui me suit en copie et un procès. Alors nous allons découvrir sans plus tarder le prix de la relève. Ah bien, prix de la relève. Euh, je vois pas le nom. Nous célébrons l'artiste congolais, je sais pas. Oui, nous célébrons l'artiste congolais, nous voulons signaler que le prix de la relève est sponsorisé par la marque Cashmode. Est-ce que la marque Cashmode peut déjà nous ramener le cadeau pour le prix de la relève Grâce le Seigneur. Est-ce le Prix de la Relève pour la troisième édition de John Zing, et qui va se faire accompagner comme ça par un cadeau bien signé Cash Monde, Prix de la Rêve. Prix de la Relève. Est-ce qu'on peut encourager les Mesdames de messieurs En disant que je remporte le prix de la relève pour la troisième édition de Zodi Gavard. nous vous soutenons, nous vous aimons et surtout nous vous honorons. À travers, voilà, ce trophée, nos encouragements, nourris s'il vous plaît. Le seigneur va se faire accompagner comme ça par un cadeau bien signé. mode. merci. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions, chères Grâce Nuzolo? Je me rappelle l'année passée, après euh, la remise des prix, il m'avait pris dans la main, il m'a dit, j'ai dénoncé un défi, je veux que l'année prochaine, je sois nommé. » Alors, non seulement j'ai été nominé, mais j'ai remporté ces prix. Ça, <rires> c'est <rires> Je remercie maman Linda Kanzi parce que c'est grâce à elle aussi que je suis que je aujourd'hui. Elle a quand même contribué dans ma carrière. Je dis encore merci à tous les Lovachou, la famille Libha, à toutes les personnes qui m'aiment, à tous mes aînés et à tous les membres du groupe famille Feuille de Je pense à mon présent à ma à mon vieux chéri Capumba. Merci. Merci, c'était là le propos à chaud de grâce le Meilleur pour la catégorie prix de la rêverie. Cette fois-ci, nous allons découvrir le prix de la diaspora à travers cette vidéo. Prix de Diaspora. Essai d'humour. Il faut les motiver, il faut rire. Rire. Riez. Ou soit, pour cette minutes, vous avez les danses sales. Donc on rit. Ma soeur, rit. En plus, tu es devant, donc il faut rire. Rien. Pendant une minute, on t'attend. Rie. Yaya, rit. J'ai de belles donc rit. Moi je m'appelle Emmanuel Tara, je viens de la commune de Madété. et puis vous savez, euh, chez nous à la maison, j'ai un petit frère qui a 7 ans, le petit il est très intelligent. Chez nous à la maison, notre maman, quand on avait beaucoup d'argent, elle avait l'habitude, quand elle finit de préparer, elle me trouve en train de jouer avec mes amis, elle nous appelle tous sans discrimination, genre les enfants venez manger, on va tous manger. Et puis à un moment on n'a plus d'argent, donc quand elle prépare, elle ne prépare plus beaucoup. Elle finit de préparer, je joue avec mes amis, elle envoie mon petit de 7 ans. Le petit, il est conscient. Il sait que mes amis vont aller manger chez eux. Donc il m'appelle discrètement. Il dit, <rire> Depuis ce jour-là, tous mes amis savaient que je dois 17h TV. Sérieusement, je vous dis, vous savez à ça aujourd'hui, je pense que tout le monde a un de bonheur à la maison. Et quand tu regardes un film sur un Bonheur, quand tu vois deux personnes en train de s'embrasser, il n'y a pas de mosaïque. Donc on s'embrasse comme ça jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que notre papa, il a eu une habitude. Chaque fois qu'on regarde un film sur un décodeur, il a des télécommandes en main, il zappe. Donc tout le monde à la maison savait que normalement, quand on regarde le film, il y a deux personnes qui s'embrassent, papa va zapper. C'est jours jour on regardait le film en famille, il y avait papa côté avec ses amis, deux personnes ont commencé à s'embrasser. Normalement, papa devait zapper. Le petit 7 ans, on comprenait que papa ne les appelait pas, donc ceux qui voient et ce qu'ils dépasse. Il regarde papa et dit eux. Ou yémoyaté. Tout à Moi je pense que ce n'était pas la faute à vos petits frères, parce que vous savez, il y a certains noms d'école, tu vois le nom de l'école, tu sens qu'à l'intérieur, on ne sait pas bien. Parce que quand tu vois une école qu'on appelle Aurore, tu sens qu'à l'intérieur, c'est intelligent. Moi, j'ai étudié à ma tétée. J'ai étudié dans une école qui s'appelle EP1, qui est bien au monde de qui compliqué. Et dans cette école-là, il y a un cours que j'aimais beaucoup, c'était la récitation. Par la façon de le faire. Une fois, mon petit, toujours des 7 ans, il venait de l'école. Ma mère lui demande, « Qu'est-ce que tu as appris à l'école, Saini ?»« J'ai appris la récitation, maman. Allez, vas-y, récite. » Récitation, les corbeaux et les reynas. Travaillez et prenez de la peine. C'est les femmes qui manquent les moins. Maître Corbeau, sirena, reperchée, perché Tenir son les parents de okay. Mon père est un cultivateur qui ne pas le travail. Qu que nous l'aigons à notre postérité pour toujours. <rires> Sérieux Non mais je crois, je crois qu'il y, y a beaucoup de gens ici. Il y a plus de filles. Je ne vais pas seulement parler de mon petit frère. J'ai une question à poser aux filles. Pourquoi vous posez des questions bêtes dans des mauvais moments, ou mauvais endroits Vous savez que les filles, des fois, elles nous posent la question, tu es gars, tu le regardes, tu sais qu'elle a la réponse, mais elle pose seulement. Et moi, quand une femme me pose une question bête, je réponds bêtement. Vous savez que tu ça quand tu rentres dans un hôtel Il y a toujours une chaise et un lit. Les hommes, vous savez, malgré que vous faites semblant. Les femmes aussi bon, y Yébi, madrid, vous faites semblant. » Et généralement, quand on entre dans la chambre, l'homme, il se jette sur le lit. La femme, je ne sais pas pourquoi déjà on met la chaise. Elle vient, elle se met sur la chaise, elle pose une question bête et moi je réponds. La femme, elle vient, elle vient toujours oh, « On est venu faire quoi ici ?» On est venu prier. On est venu prier. Tu penses qu'elle ne va pas te régéner sur les Elle va quand même venir. Tu l'embrasses, elle accepte. Tu la désabîmes, elle accepte. C'est quand il vient enlever son pantalon qu'elle pose encore une question. bête. Tu veux faire quoi Je vais laver tes habits. Et puis quand vous finissez normalement, elle a plus plaisir. Donc c'était bien mais elle était culpabilisée vous m'avez dit que vous êtes un peu plus de pédé vous êtes un peu plus de pédé BANETZAMME Sérieusement et puis vous savez les femmes des fois moi je ne vous comprends pas c'est comme si on vous a créé pour nous énerver tu peux prendre une femme pour marcher vraiment elle a vu qu'on a écrit grand-là comme ça c'est hôtel non elle sait que c'est hôtel elle entraîne les liens tu payes, à ma tête, tu payes 50 dollars de paye, c'est beaucoup, hein, c'est vieilles vie. Climatiseur et tout, il n'y a pas un ventilateur. Donc tu payes tes 50 dollars, elle a bien vu, elle n'a rien dit. Vous entrez dans la chambre, au lieu qu'elle refuse, elle accepte. Mon frère, elle attend de quand tu si est là pour te dire, bébé, bébé, je suis indisposé. Ça nous énerve Et quand elle dit ça, l'homme normalement, il s'énerve, il est met à, à côté. Au lieu de nous laisser, elle vient des questions Bébé, tu es fâché, Non mais pour terminer, je reconnais beaucoup de cinéastes ici Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film euh, comme vient Romain a dit Le film de cinéma congolais Et moi j'adore ça Vous savez, si y une scène américaine Il y avait deux personnes qui étaient en train de boire du café L'autre dans sa tasse, il y avait du poison le gars, il a pris les poisons. C'était la femme. Elle a bu du poison. Elle a commencé à pleurer. Oh, J'ai mal au ventre. Il y a son homme qui lui dit courage. La dame est en bonne Et tu vas entendre une son doux. J'ai de ça. fait mal. On ramène la même scène au Congo. J'ai regardé un dimanche sur une chaîne congolaise. Elle m'a bouqué. Même scène. Maintenant, elle est traînée dans le bobines. La vie quoi du poison Elle a mal. Oh, il en passe, L'homme lui dit, qu'est-ce qu'il y a Elle lui dit qu'elle a mal. Oh, la qui est de elle dit, Maman Milo, oh il dit papa le bête sougaré. Ah, ça n'a <rire> oh, pas mal mal Il mal mal mal mal mal mal mal a mal mal mal mal a mal de il il n'y a pas comme les autres Il n'y a pas comme les autres Aïe, ça va vous Que dalle il n'y a pas dans mon milieu Le vin, il meurt Et la chanson de ce moment se va réciper Pim-pi Pim-pim-pim-pi J'ai réciper les gens des personnes Merci, merci, merci J'ai réciper beaucoup Ça va, à vous de ce soir Pour la prochaine édition, de votre vie Merci Merci, merci, merci Retrouver le 26 février à la Vigeon, palais de la culture, pour un spectacle rempli d'émotions et surtout rempli d'humour comme, euh, comme le spectacle de tout à l'heure, merci. Sans plus tarder, nous continuons avec la remise de trophées. Cette fois-ci, c'est la catégorie « Meilleur acteur second rôle ».« Meilleur acteur second rôle », nous allons découvrir les nominés à travers l'écran. « Second rôle ». Pour la communauté, Sana les Oyos, pour les na pour les Oyos, pour les Oyos, pour les Oyos, pour les Oyos, pour les Oyos, pour les Oyos, pour les Oyos, pour les Oyos, meilleur acteur Oyos, Est-ce qu'on pour encourager les va pour les soir pour les le pour pour Une artiste exceptionnelle. Oh, oh, qu'elle était l'artiste dans <qu> <mais> ma <mais> la la <mais> le Merci. Eh, il papa, n'a <mais> pas le meilleur édition de qui va se représenter toujours par l'homme des qui représentent probablement des VTV qu'on va marquer <rire> Merci Vini représenté ce soir par son collègue Jérémy. Est-ce qu'on peut encourager l'artiste oui. Sans plus tarder, nous allons cette fois-ci découvrir la meilleure actrice secondaire. Les nominées, Célique. Regardez le suspense. Et pour découvrir la meilleure actrice, c'est bon rôle, nous allons inviter une dame. Respectueusement, nous invitons Maman Ali. Maman Ali va nous permettre de découvrir la gagnante de la catégorie meilleure, meilleure actrice, et bon rôle, ainsi d'un coup bien fort, Maman Ali, et qui nous dit d'avoir nous aider avec nos suspense pour cette catégorie. Meilleure actrice second rôle, troisième édition, Zonzing Award. Bonsoir. Bonsoir. Le prix Meilleure actrice second rôle est hey. décerné. Il ah. est dans la catégorie meilleur acteur corps. Prenez votre temps, maman. Oui, je vais prendre mon temps. Oui, merci. Oui. On peut vous ramener de l'eau en même temps. Hein. On peut ramener de l'eau à maman, en attendant vous ne pouvez pas chauffer. Est-ce qu'elle est là? Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Vous êtes là oui. oui. Euh, euh, euh. Le prix meilleure actrice second rôle, troisième édition d'Odé Awa, est décerné à <rires> mademoiselle et, mademoiselle, c'est-à-dire cet acteur à prendre. Mademoiselle, Madame Naomi Loufouakela. Oui, oui, oui. Naomi, qui, qui remporte le prix. C'est d'ailleurs écrit ses rôles. Naomi, qu'on retrouve aussi dans le groupe Cinema. Merci à ce vieux qui va ramener beaucoup de problèmes ce soir, Naomi. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour Naomi qui n'a pas pu faire le déplacement Merci. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir cette fois-ci les nominés de la catégorie meilleur acteur comique à travers les vidéos. Pour découvrir, nous invitons Maman Renate, Sous nos applaudissements, Maman Renat va monter sur scène. Nous devons les l'acteur qui remporte cette catégorie. Meilleur acteur comique, troisième édition, Zodine Award. Merci. Je n'ai pas encore On a le prix du meilleur acteur pour pour la de de qui s'est fait représenter ce soir. Jérôme de merci. Merci, est-ce qu'on peut encourager l'artiste Piero Dombassi-Tonton-Dougou qui n'a pas pu être avec nous, mais nous allons nous faire parvenir son trophée. Troisième édition, Zonzik, Awa, ah, voilà. meilleur acteur comique, Piero dombassi tonton Merci madame, madame. Sans plus, tarder, nous allons découvrir cette fois-ci les meilleurs, les meilleurs de la catégorie Meilleure actrice comique. Il y a Bombé Chef TV. Bombé TV. Et ça, Bombé, hein So, mais il y Bombé, oui, mais bisou tomate ça Tu y a, a autant Bombe Shell, Bombe Shell TV, TV nayo, TV nanga, TV n'abiso. Bah ça abonne à Kaka, bah ça abonne à Kaka. Moi la ma maman, au moment de ma copine de s'abonner dans tout autant George. Abale au terre, on s'abonne dans tout autant gens qui sont gens qui viennent dans tout autant juniors. Abale au terre. Mais les connes d'angoles loskoto s'abonner na Bombe Shell TV. Yé ni ni hier, Bombe Shell TV, na yeah. Bombe Shell TV. Où tu nous t'es la baka? Vous de la batterie, la émission, vous de la pas pas